Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder comment euh, restaurer euh, une, une base de données, hein, donc qui a été sauvegardée euh, précédemment dans le fichier .sql. Donc cette base de données euh, MariaDB ou MySQL, on va la, la restaurer euh, sur euh, sur notre serveur. Alors, notre serveur, donc, faut qu'il soit démarré. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Hein, sinon, on peut pas répondre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Donc, on va aller on prend une fenêtre de, de commande et on va commencer par euh, se connecter avec le compte. Donc c'est USR, ma banque. Donc Ça c'est mon compte hein, qui a les, les privilèges pour pouvoir euh, faire les différentes opérations. Donc je me connecte, voilà. Alors la première chose qu'on fait, c'est on fait un petit état des lieux. Basis, voilà. Donc là, donc ce que je vais chercher à restaurer, c'est cette base-là. Donc euh, euh, la première chose à faire, hein, c'est de la supprimer, d'accord On va la dropper. Alors pourquoi on pourquoi on la drop Parce que on a certainement fait des des erreurs, des bêtises avec cette base là, donc on décide de la supprimer complètement, donc là dans l'historique je refais show database voilà, et une fois que je suis sûr de l'avoir supprimée voilà, droppée ben, je vais pouvoir la restaurer alors pour la restaurer, donc je vais utiliser un fichier qui est dans CDemo démos, et donc qui s'appelle ma banque donc c'est ici que j'ai mes données précieuses alors on va utiliser cette commande là source, de point donc démo, slash c'est ma ma banque. sql. Donc voilà, donc je fais euh, ma restauration. Hein. Donc là c'est parti, il y a toutes les commandes SQL qui sont passées là que -le, le. Par exemple, là, il y a 12 records euh, qui ont été euh, insérés. Ici il y en a 7 autres. Et donc différentes opérations. Alors avant de faire cette restauration, quand je faisais un show database, j'avais plus que deux bases. Hein. Et donc là, maintenant, si je refais un show theta basis, je me retrouve avec trois bases. Donc ma banque, euh, la base ma banque. Hein. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'il y a dans cette base. Donc elle a bien été restaurée. Elle est bien constituée là de deux tables. Si par exemple je fais une sélection pour voir tous mes clients, donc, je vois que j'ai donc 7 clients, donc, euh, bah, manifestement tout s'est bien déroulé. La restauration a bien eu lieu. Hein. Donc euh, pour ça, il a fallu donc, se connecter avec euh, un compte qui a des bons privilèges et après faire un source, un espace et après on tape le chemin vers, euh, vers, euh, vers le fichier euh, qui contient la sauvegarde. Là, euh, on, on met des slash et pas des anti slash ça fonctionne très bien et sous Windows. Sous Windows, donc... Euh, c'est comme ça qu'on fait pour indiquer le, le chemin vers le fichier de sauvegarde. Bah, sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt.